vous allez bien aujourd'hui on se retrouve une dernière fois pour un unboxing mensuel alors je vous rassure il y en aura d'autres c'est juste que cache village donc sort son dernier unboxing mensuel avant de passer en bi mensuel donc ça fait un certain temps maintenant qu'ils sortent des, des box tous les mois et afin bah, d'encore de, plus nous satisfaire de prendre le temps de travailler à chaque nouvelle box et eh bien ils vont simplement passer en bi mensuel ce qui se comprend et qui prouve qu'il y a de l'évolution encore une fois chez cache village alors sans plus attendre, on va déballer notre petite boîte. Donc on est bien sur la boîte de juin 2018. Dans le colis qui, dans lequel on reçoit la boîte, il y avait également un petit Wood. Donc un petit Woodies comme disent les Anglais ou un Geo Wood. Donc Geocaching Inside the Box. Je vous mettrai peut-être une photo ou autre un peu plus haut ici ou par là ou peut-être là. Je sais pas où ici. Euh, voilà. Et on va passer à l'ouverture. Alors c'est parti. Tac. A l'intérieur, comme d'habitude, le livret, mais que je n'ouvrirai pas pour ne pas me spoiler. Petit papier de couleur... Euh... Allez, on va faire l'artiste aubergine. Oh, oh, oh, oh, il y a des sacrés trucs dedans. Alors, normalement, là, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Euh, C'est parti. On va sortir l'une des plus grosses choses que je vois directement en rouge, qui, euh, qui m'a l'air d'être un kit euh, de premier secours. Euh, C'est vrai qu'on arrive en été, en été donc on est de plus en plus nombreux à faire du geocaching et à prendre, je dis bien, à prendre des risques dans les ronces, euh, en grappant sur des petites branches pas trop hautes, en, en traversant des flaques comme j'ai pu le faire, etc. Et euh, donc là il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut, donc on dirait un patch oculaire, on dirait du sparadrap, une bande, une écharpe, donc si on tombe sur le bras et que d'un coup ben, on a besoin de la stabiliser le temps d'aller voir euh, les premiers secours. Des pansements, de, des lingettes antiseptiques, des lingettes imbibées d'alcool à 70, une paire de ciseaux, des épingles à nourrice. Et... et, et, et, et... Euh, donc une, euh, une compresse hystérique tout simplement et un grand pansement donc là il y a vraiment tout le nécessaire, on peut rajouter, il y a de la place encore pour rajouter 2-3 petites choses n'allez hein. pas ajouter toute votre trousse à pharmacie mais on peut ajouter facilement euh, quelques petits comprimés de Doliprane ou euh, une pince attique tout simplement alors si vous avez fait partie de ceux qui ont acheté euh, le calendrier de l'avant de chez Cash Boutique vous ne manquerez pas de cache euh, de pince attique pardon euh, donc ça c'est une petite boîte plutôt sympa, c'est léger, ça rentre dans le sac sans problème et c'est une très très bonne idée avec la saison qui commence. Ensuite je vois un gros truc qui me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup déjà de base. <rire> c'est un lézard à collerette en, en latex, c'est plutôt cool. Ah, alors quand on presse le ventre il y a une fente qui se, qui se laisse euh, bah, apercevoir et je sens qu'il y a quelque chose de dur à l'intérieur de ce lézard et voilà regardez <rire> c'est une, une cage classique avec hop, un petit logbook yeah, ben j'ai fait tomber le il y avait un petit un petit vous savez des petits trucs plastiques pour tenir les logbooks et donc c'est un gros logbook avec 33 places, vous voyez, bien écrit, etc. Donc ça c'est plutôt cool, une cache prête à poser, plutôt sympa. Euh, pour ceux qui ont vu récemment Jurassic Park, on reste dans les lézards, <rire> avec le petit lézard à collerette. Alors je retrouve mon petit mon petit clips Et ensuite, bah, une fois que vous avez logué, il vous suffit d'ouvrir le ventre de la créature, de pousser. Un petit peu. Alors le latex est vraiment souple et vraiment collant. Je sens que les hommes les sensibles ne vont pas aimer et que les gamins vont se régaler. voyez un peu C'est plutôt plutôt cool. Alors je pense qu'on ne va pas tous recevoir le même connaissant Cash Village il va y avoir des, euh, des variations. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui ont eu la box ce que vous avez eu. Ensuite, je vois un très joli patch qui est dans le thème, puisqu'on est sur les animaux, enfin les animaux fantastiques, les créatures. Euh, Mystère par ben, les créatures cachées euh, le nouveau jeu je disais donc le nouveau jeu euh, qui sort donc si je dis pas le 27 juin 25 juin et où il faudra trouver 13 mystérieuses créatures donc ça c'est un patch euh, thermocollant vous pouvez coudre également si vous ne savez pas coudre et que vous n'avez pas de faire à repasser vous pouvez aller chez le cordonnier ou chez la première couturière que vous croiserez ça c'est plutôt cool il est vraiment vraiment super beau ensuite alors ça c'est un petit objet en bois, fait maison, comme euh, nous habitue euh, tout simplement Cache Village c'est la Tortue Monde, c'est le dernier souvenir que, que vous pourrez récupérer donc, euh, pendant le prochain jeu, elle est vraiment magnifique, gravée au laser et à l'arrière le petit slogan ainsi que le titre de l'aventure, voilà voilà donc ça c'est plutôt sympa ça ira certainement dans le décor, <rire> on peut également s'amuser à faire un petit trou et à transformer en TB, c'est plutôt plutôt sympa. Ça c'est vraiment des bonnes idées. Ensuite, ça ça me plaît bien, j'en ai vu aux États-Unis. C'est une amocane. C'est une amocane donc de petite taille comme vous voyez. Hop, et j'en ai déjà vu, donc je sais qu'elle s'ouvre. Voilà, elle s'ouvre comme une grande comme les grandes amocanes. Il y a une petite mousse qui permet de faire un peu joint et à l'intérieur, vous avez la place pour mettre un logbook etc vous pouvez tout simplement vous en servir comme cache ou comme tb ou euh, tout simplement moi par exemple sur un porte-clés si on se croise dans la rue et que vous voulez loguer, j'ai un petit porte-clés euh, c'est ni plus ni moins qu'une nano-cache bison enfin une bison avec dans laquelle j'ai un logbook et je, je note tous les noms des géocacheurs sympas que je rencontre donc voilà euh, vous pouvez vous en servir de cette méthode là je sais que on a un ami euh, donc de la franguette team qui a TB, ils en ont transformé comme ça en TB et qui voyage actuellement je crois avec Seamyshell. Ensuite nous avons un Wood, un nouveau Wood donc euh, officiel avec un arbre plutôt fun dessus donc un petit arbre euh, qui vous fera penser un peu à Groot ou <rire> euh, aux Zelt dans le Seigneur des Anneaux donc c'est un petit arbre fleuri avec une petite tombine plutôt mignonne donc ça fait partie des Geo Wood euh, en couleur et non gravé au laser. On voit bien la différence, gravé au laser et en couleur. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais de mon côté, ça y ressemble. Ensuite, je vois une petite cache prête à poser. Alors, je j'ouvre les, les sacs comme un sac à chaque fois. Alors, c'est une petite cache. Je vais l'ouvrir pour qu'on le voit mieux. C'est une petite cache un XS Nano. Vous savez, elle est magnétique donc euh, camouflage, je ne sais pas si on la verra bien parce qu'elle est assez petite camouflage avec deux logbooks, il y en a deux deux logbooks nano roll que vous voyez ici donc voilà il y, y a une, une partie métal dans les, dans les logbooks donc on voit bien que ça se colle parfaitement d'ailleurs je suis en train de me dire que la petite nano, enfin la petite euh, amocane voilà donc on peut imaginer facilement cacher ça donc en zone urbaine euh, sous un banc, derrière un abri bus, derrière un panneau on peut vraiment s'amuser, tout simplement. Vu qu'elle est un peu camouflage, vous savez, il y a des panneaux des fois en forêt. Donc euh, pourquoi pas euh, la mettre dans un panneau en forêt On met tout simplement son logbook à l'intérieur. On referme. On pose. Et le tour est joué. Il y a un petit joint. Et s'il n'y a pas de petits malins, comme ça il arrive souvent qu'ils viennent vous piquer des petits joints, elle reste plutôt étanche pendant un petit moment. Voilà, voilà. Ensuite. Oh, ça c'est beau. Oh oui, ça c'est beau. Je mets la petite chaîne dedans. C'est un TB et c'est pas des moindres puisque c'est le Bigfoot. Si je dis pas de bêtises, c'est le TB donc euh, des créatures cachées, le Bigfoot. Donc ça tombe bien puisque c'est sur celui. Ben, c'est celui-là sur lequel je suis tombé. Vous savez j'avais fait un test, je vous avais proposé un test sur Facebook et j'étais tombé sur lui, donc le Bigfoot. A euh, mon avis, il doit, y, il doit faire partie des 13, c'est même sûr, TB euh, à collectionner Vous pouvez les acheter, les trouver, etc. Je vous ai mis les liens dans la description Il y a 13 TB et je suis sûr que, encore une fois, ceux qui ont eu les box n'ont pas eu le même Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu Histoire qu'on voit un peu euh, qui a eu quoi Donc c'est un TB en aluminium avec sur le côté coloré une petite couche de résine plastifiée Qui nous permet de ne pas rayer la peinture et que le TB euh, a une vie beaucoup plus longue voilà, voilà, je sais pas si je le ferai voyager, celui-là il est vraiment plutôt sympa, il y en a certainement dans ma grosse boîte à collection. Ensuite, je vois un autre TB, donc on va continuer dans les objets voyageurs. Euh, alors ça, c'est un TB fait par Cache Village. Géocaching inside, outside, anytime, everywhere. <rire> donc voilà, un joli petit TB, je sais pas si, euh, si vous aurez des variances. Euh, là, on est sur un rose violet, un violet. Euh, ça c'est les TB que vous savez que, euh, quand je vais l si vous avez envie de personnaliser vos euh, TB ou d'en faire comme ça à votre euh, effigie, etc. Ils peuvent le faire, je vous ai mis le lien également dans la description, c'est plutôt pratique. Si vous avez un event et que vous voulez faire gagner un TB ou autre, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est un joli petit TB, pareil, je ne sais pas si je le ferai voyager ou si, euh, tout simplement je le... Je me demande si, <rire> avec tous les TB que je commence à avoir au fur et à mesure, parce que je commence à en avoir un sacré paquet que je ne fais pas forcément voyager, euh, j'ai rencontré une dame au G Woodstock, j'ai pas fait la photo J'aurais pu faire la photo puisque c'est quelqu'un qui est classé au record, hein, au Guinness de record Et qui est quelqu'un qui est, alors je sais plus si c'est 200, 300 je vous mettrai le, le chiffre exact euh, Qui est habillée totalement en TB, elle a une robe de TB, une ceinture en TB et un chapeau couvert de TB Je vous mets la photo par ici et vraiment c'est quelqu'un d'incroyable, elle est super fun et en plus quand vous la rencontrez elle vous donne une, un petit lien, une petite carte de visite sur lequel vous pouvez aller télécharger la liste de tous les tb qu'elle a et vous pouvez les loguer. Voilà voilà Et ensuite donc je pense qu'on arrive à la fin, oui on arrive à la fin, euh, le fameux badge de la box, donc c'est un numéro de tb comme dans chaque box mensuelle. Je vous mets le numéro ici, vous pouvez aller loguer et dire ce que vous pensez de cette box. Même si vous ne l'avez pas eu, vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller loguer, ça vous fera un TV euh, logué en plus. Et surtout, vous pouvez aller dire ce que vous pensez réellement de cette box auprès de Cache Je suis sûr qu'ils seront très contents de lire vos commentaires. Et bien voilà, cette et bien voilà cette unboxing se termine. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette box Et bien, tout simplement, encore une fois, je trouve que le contenu est encore une fois dans le thème. On a un, deux, trois... 3 objets dans le thème des créatures, on a trois caches prêtes à poser, on a 1, 2, 3 tracables, donc on est vraiment, encore une fois, dans le thème à fond, on a ce qu'il faut, on a des objets toujours utiles, toujours des, des objets qui peuvent nous servir en permanence, euh, au cas où c'est de la marque MFH, donc comme chaque objet, euh, style militaire, etc., qu'on a eu utilitaire dans les boxes. Euh, on a des caches vraiment super fun, on avait eu le rat, je ne sais pas si vous en souvenez, je crois que c'était aux alentours d'Halloween, on avait eu un rat. Euh, que j'ai posé et qui plaît énormément. Euh, je sais que tous ceux qui ont ce genre de cash, qui les posent, ça plaît énormément. Donc vraiment, c'est encore une fois une très belle box. Et j'ai vraiment hâte maintenant d'attendre un mois de plus pour arriver au mois d'août pour voir ce que donnera la première box bimensuelle. Donc vraiment, je, je compte vraiment sur Cash Village. Et... En fait, je dis je compte sur Cash Village, mais je sais encore une fois qu'ils nous surprendront. Et ça, ça, je... J'en suis convaincu mais l'attente va être juste un peu plus longue. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve donc ce sera la dernière fois d'ailleurs sur cette vidéo normalement qu'on se retrouvera dans ce cadre là. À moins que je fasse d'autres vidéos ici mais ça m'étonnerait. Avec Greux on est en train de vous préparer un nouvel espace pour le tournage des vidéos qui sera un peu plus sympathique, un peu plus fun, voilà. On espère que ça vous plaira. En attendant, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, on approche des 1200 abonnés, c'est juste incroyable, merci à vous, on se retrouve très très très rapidement pour le tirage, enfin le tirage, le lancement du jeu des 1000 abonnés, et croyez-moi la surprise va être à la hauteur. J'ai amitié, à très vite les abonnés, ciao